Bonjour, mes chers élèves de C1. Je suis vraiment ravi de vous retrouver encore une fois sur notre chaîne. Alors, aujourd'hui, grammaire, l'adjectif qualificatif. C'est la première fois, je sais. Alors, qu'est-ce que vous allez comprendre? Vous allez tout simplement savoir à quoi sert l'adjectif qualificatif, ou où, et où exactement l'adjectif qualificatif peut-il être placé par rapport au nom. Sans oublier, bien sûr, de faire quelques activités d'entraînement. Pour comprendre, bien sûr, cette leçon. C'est à la passe 112. Alors, allons-y. Toujours avec l'arbre au mot. Et cette fois, c'est l'arbre à outils. Prenez, s'il vous plaît, votre livre à la page... 112 d'accord 112 page 112 voilà. page 112 d'accord voilà merci alors aujourd'hui on va voir ce qu'on appelle grammaire l'adjectif qualificatif l'adjectif qualificatif alors c'est quoi l'adjectif qualificatif d'après ces activités on va comprendre c'est quoi l'adjectif qualificatif D'accord. Alors j'observe et je découvre d'abord. Euh, J'ai déjà lu le texte en compagnie des animaux. Et alors, lis le texte en, euh, en compagnie des animaux et retrouve les mots suivants. Grande, immense, petit, horrible, grand et gros. Écris chacun de ces mots avec le déterminant et le nom qui l'accompagne. Par exemple, un petit appartement. Alors, ce pas la peine de faire ça. Alors, c'est quoi c'est quoi grande, immense, petit, horrible, grand et gros Ce sont des adjectifs qualificatifs. Alors, grande ici, avec E à la fin, c'est au féminin. D'accord Petit, c'est masculin. C'est la même chose pour grand, c'est la même chose pour gros. Mais horrible et immense, peut-être masculin, peut-être féminin, ça dépend avec le nom qui l'accompagne. Est-ce que vous avez compris? Par exemple, une immense forêt. Alors, immense, c'est féminin. Un immense animal. Alors, c'est masculin. Il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce qu'il y a ici E à la fin. Grand Grande, c'est féminin. Petit, grand et gros, c'est en masculin. Mais horrible. Une créature horrible. C'est féminin. Un animal horrible, c'est masculin. Ça dépend avec le nom qui l'accompagne. Alors, ces mots que tu as retrouvés dans le texte, ce sont des adjectifs qualificatifs. À quoi sert l'adjectif qualificatif Où l'adjectif qualificatif peut-il être placé par rapport au nom À quoi sert Adjectif qualificatif. Pourquoi on utilise l'adjectif qualificatif C'est pour décrire, par exemple. Pour qualifier le nom, par exemple. Pour caractériser le nom, par exemple. Pour préciser le nom, par exemple. Il y a plusieurs, plusieurs euh, euh, façons d'utiliser l'adjectif qualificatif. Alors, où l'adjectif qualificatif peut-il être placé par rapport au nom euh, Un petit appartement. Voilà, un petit appartement. Alors, où l'adjectif ici c'est petit. Alors se place avant le nom et peut-être après le nom. Vous avez bien compris. Par exemple, inuyori. D'accord. Alors, je m'entraîne. Recopier chaque groupe et souligne en rouge les adjectifs qualificatifs et en vert les noms qui la complètent. Alors, le chat noir un chien féroce, la petite souris, le vieux chameau, le rusé renard, l'écureuil malicieux. Hmm. Voilà. C'est vraiment une activité très intéressante pour la plupart des élèves de C1. Et j'aimerais bien que cette vidéo atteint un taux de vue vraiment gigantesque le chat noir alors je vois tout simplement que noir c'est l'adjectif et chat c'est un nom alors noir c'est l'adjectif et chat c'est le nom qu'il complète par exemple un chien féroce c'est la même chose la petite souris non ici Attention, la petite petite ici, c'est pas un nom. <rire> la plupart des élèves soulignent petite. Ou par exemple, croient que petite c'est la petite. La petite c'est le nom. Mais la souris c'est le nom. Petite c'est l'adjectif. Le vieux charbon. C'est la même chose que la petite souris. Le vieux chameau, Le chameau, chameau, c'est le nom. Et vieux c'est l'adjectif. Le rusé renard. C'est la même chose. Rusé, c'est l'adjectif. Et le renard, c'est le nom. L'écureuil, malicieux. Malicieux, c'est l'adjectif. Alors, c'est un jeu. Hmm? Par la plupart des élèves, c'est un jeu amusant. Est-ce que c'est le premier Est-ce que c'est le deuxième C'est vraiment un jeu amusant. Peut-être que euh, vous commettez des fautes, mais ce n'est pas grave. Alors, je répète noir. Je, je, je souligne uniquement les, les adjectifs. Noir. Féroce, petite, vieux, rusé, malicieux. Et les autres se sont dit donc, comme le chat, un chien, la souris, le chameau, le renard, l'écureuil. Alors, euh, deuxième activité, recopie et complète les groupes avec l'adjectif qui convient. On a ici multicolore, méchant, joli, affamé et têtu. Alors on dit euh, le loup, le méchant loup, le méchant loup, un papillon multicolore, peut-être, un lion affamé, un âne têtu, un joli chaton, c'est vraiment mignon. Alors on dit le méchant loup méchant, le, le méchant loup, un papillon euh, multicolore, voilà, un lion affamé, voilà affamé, ça veut dire qu'il a un très faim, un âne têtu, normalement des ânes sont toujours têtues comme des mules un jeu de Alors, troisième activité, recopier et complète avec un adjectif qualificatif, choisi dans la liste. Et épuisé, terrifiant, multicolore, venimeux, au oh, minuscule. Alors, normalement, euh, je dois tout simplement comprendre tous ces mots. Épuisé, c'est quoi épuisé, terrifiant, multicolore, venimeux, minuscule, mais ce n'est pas la peine de tout expliquer. Alors, suivez avec moi et vous allez comprendre d'après ces phrases. Alors, le chasseur. Pardon. Le chasseur s'approche avec prudence d'un tigre. D'un tigre. Terrifiant. Voilà, terrifiant. Ça veut dire qu'il fait peur. Le lion s'approche de la gazelle. épuisée, C'est très bien. Ça veut dire qu'il se fatigue. Qu Attention à ne pas déranger ce serpent vénémeux. Le serpent est toujours vénémeux. Des poissons plein de ça veut dire poison. Des poissons nagent dans l'aquarium. Des poissons, des poissons euh, multicolores, oui. La euh, la minuscule voilà la minuscule souris fluide. devant le chat la minuscule souris. C'est une petite petite petite petite petite. Complète le nom. Ce n'est en recopiant les adjectifs au bon endroit. Hmm. Alors la souris euh, le chien sans nom des animaux domestiques. C'est pas des domestiques animaux, non, des animaux domestiques. Voilà, ça veut dire qu'il y l'adjectif ici que se place après le nom. Mon père photographie un papillon magnifique. Voilà. Un chien monte la garde à la porte de la maison. Un chien féroce. Un féroce chien, non, un chien féroce. On te la regarde à la porte de la maison. Le sage euh, mange un fruit délicieux. Euh, euh, le cheval agile. L'agile cheval. On peut dire aussi agile cheval. L'agile cheval franchit la, la haie d'un banc. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile de placer les adjectifs pour les élèves de séance. Mais on dit... Euh, des animaux domestiques, de un partenaire magnifique, un chien féroce, un fruit délicieux, un cheval agile, un cheval agile, peut-être, peut-être, on dit le cheval agile, franchir la haie d'un bon, oui, l'agile cheval, c'est un peu lourd, c'est un peu lourd. Alors, le cheval agile, franchir la haie d'un bon. Alors, recopiez chaque phrase en complétant chaque groupe se avec un adjectif qualifié. Attention ici, tous les adjectifs ici se placent après le nom, d'accord? Recopiez chaque phrase en complétant chaque groupe se nuit avec un adjectif qualifié. La grenouille pleut dans la main. La petite grenouille pleut dans la main. L'oiseau se perche en haut de l'arbre. Le petit oiseau se perche en haut de l'arbre. Le guépard s'enfuit à l'approche du chasseur. Hum. Le guépard féroce, sans lui à l'approche du peut -être. Le guépier est un oiseau. Le guépier est un oiseau qui vit dans la savane. Euh, le guépier est un oiseau qui vit dans la savane. Est-ce que c'est un petit oiseau ou un gros oiseau Alors, ça dépend. C'est les grands, on dit, est un grand oiseau qui vit dans la savane. C'est les petits, on dit, est un petit oiseau qui vit dans la savane. Mais normalement, on dit un grand oiseau qui vit dans la savane. J'aime observer le bec du toucan. Toucan. J'aime observer le beau bec du toucan. Pourquoi il a un beau bec Alors, euh, euh, je vais vous montrer des images de guipies. Et de toucan, tout de suite. Voici toucan. C'est vraiment très beau. C'est multicolore. C'est vraiment très beau. Oh, c'est vraiment très beau. Ça, c'est ce qu'on appelle le toucan. C'est vraiment très beau. C'est magnifique. Quelle belle créature. Hein? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le toucan, le toucan, le toucan. Alors maintenant c'est quoi le guipier On va chercher le guipier. Voici le guipier, c'est un petit oiseau vraiment très beau aussi, avec plusieurs couleurs, multicolores. C'est un très beau oiseau multicolore. Oui c'est vraiment magnifique, regardons s'il vous plaît ça. Oh là, quelle belle créature, quelle belle, quel belle oiseau. Le quai Quelle belle vraiment. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cette séance est vraiment très magnifique pour la plupart, très intéressante aussi. Merci, au revoir et rendez-vous donc pour euh, un autre, une autre vidéo explique. Euh, une autre vidéo où j'explique euh, cette leçon de l'adjectif qualificatif. Euh, C'est vraiment euh, une leçon très intéressante pour la plupart des élèves de CO1 et CO2 aussi. Merci.